à vos questions concernant euh la manière de développer à la fois sa qualité de vie et sa performance au sein des organisations, notamment de son travail. Aujourd'hui, je voudrais aborder la, la problématique de la communauté numérique. Alors, de quoi on parle quand on parle de communauté numérique On parle d'environnement relationnel. Et vous savez qu'il y a une chose que l'on montre, en tout cas que j'observe beaucoup moi dans mon métier. Sachez que je forme et, et accompagne des, des centaines de personnes chaque année pour justement leur évolution personnelle. Et cette évolution personnelle, elle passe aussi beaucoup par l'interaction qu'on a avec l'environnement. Et on va s'apercevoir dans ces dernières années à quel point cette dimension numérique peut être aussi un soutien extraordinaire pour justement interagir avec un environnement. Alors, la question, c'est que soit on se perd dans ce numérique, soit on manque de ce numérique. Donc, il y a un juste équilibre, encore une fois, à trouver. Mais cet environnement numérique, c'est quelque chose d'essentiel. De, ce que j'observe, en tout cas, dans, dans les personnes que nous accompagnons et je l'ai vu aussi dans mon, ma propre histoire, ma propre histoire de vie en tant qu'entrepreneur, c'est à quel point, en fait, le monde change. Et notamment dans, dans ces dernières années, on a assisté à avec vraiment une, une, un développement incroyable des technologies qui nous permettent d'être en lien avec, avec ses enfants, avec sa famille, avec ses collaborateurs. Et c'est un peu comme si le monde nous avait tout d'un coup arrêté avec cette histoire de, de, de Covid et ouvert tout d'un coup à une autre forme d'interaction avec l'environnement. Alors, on peut toujours se plaindre de l'isolement parfois, mais je crois que cet isolement, il nous a poussé, peut-être à développer de nouvelles attitudes, de nouvelles habitudes, justement, pour interagir avec son environnement. Et le numérique, je dois le dire, en tout cas, dans ces cinq dernières années, pour moi, a, a été une des, des sources de révolution et d'évolution considérable. En fait, pourquoi bah Parce que pour évoluer dans un environnement, quel qu'il soit, et bah vous avez besoin d'abord d'attirer des gens à vous, c'est-à-dire d'être repéré en tant que personne, parce que si vous restez dans votre coin isolé, et que on vous connaît pas, et bien malheureusement vous n'allez pas pouvoir beaucoup briller. Et briller, ça ne veut pas dire forcément se mettre à tout prix en avant. Il y a des gens qui le font, comme moi par exemple, je le fais aujourd'hui de manière un peu plus soutenue, mais ça parce que ça fait partie de ma mission aujourd'hui que de communiquer sur les réseaux sociaux. Mais sans aller jusque-là, c'est simplement d'exister, de, bah, se donner le droit d'exister à partir de votre sensibilité, à partir de votre compétence, à partir de vos passions, à partir de ce que vous êtes. Et pourquoi c'est intéressant bah Parce que... Euh, <rire> pardon. <coughs> Je recommence. Et pourquoi c'est intéressant eh bien Parce que euh, en osant briller, en osant communiquer sur votre sensibilité, vos connaissances, vos, vos, vos sensibilités, oui, vos, ce qui fait votre différence, c'est eh bien vous risquez d'attirer à vous des bonnes personnes, des gens qui peuvent interagir avec vous, que ce soit des gens qui puissent bénéficier de vos services ou des gens qui puissent euh, euh, compléter votre service, qui vont être sensibles à ce que vous faites parce qu'ils vont vous apporter des ressources, des connaissances, des capacités que vous n'avez pas. Et pour ça, c'est grâce à cette interaction, on, quand on sait à quel point une relation peut, peut, peut complètement contribuer à une carrière. Moi, j'ai observé beaucoup dans, dans mon histoire que quand les gens évoluent, très souvent, c'est lié à un moment donné, à une connexion avec une personne. Et c'est cette interaction qui donne cette opportunité d'évolution. Et donc pour ça, il faut démultiplier ces interactions, mais pas n'importe comment. Et la première chose, c'est d'oser justement briller, oser faire connaître autour de vous qui vous êtes, ce que vous faites, vos sensibilités pour justement attirer les bonnes personnes. Alors pour ça, il y a des, évidemment des, des solutions. Le numérique en apporte beaucoup, que ce soit déjà par votre positionnement, qu'il va falloir évidemment définir un petit peu, la capacité aussi à, à vous adresser d'une manière ludique, sympa, varier ben, la cible des personnes que vous voulez, évidemment, avec qui vous avez plutôt envie de, de connecter. Et puis après, il ben, va falloir trouver les, les supports, les environnements, les réseaux justement sur lesquels ces personnes auront envie de venir vous entendre. C'est au fond ce que je fais aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que je, je vous parle un petit peu de, de, de ce qui m'anime. Et puis... Euh, je vous communique à partir de ça des, des informations qui, bah, si elles vous intéressent, seront peut-être l'occasion d'interagir un peu plus ensemble. Et puis, à travers cette interaction, bah, évidemment, je choisis le réseau professionnel parce que c'est celui-ci bah, qui nous rassemble aujourd'hui. Et à partir de là, bah, on va pouvoir passer dans une deuxième dimension, peut-être. C'est d'interagir ensemble. Moi, d'abord, de mieux vous connaître, de mieux savoir à quoi vous aspirez, quelles sont vos sensibilités. Et puis, vous aussi, de pouvoir analyser qui je suis, quelles sont les ressources, quelles sont les capacités, quels sont les, les enrichissements et c'est grâce à ces connexions, à ces rencontres, à ces interactions qu'on va pouvoir évoluer ensemble, moi avec vous et vous avec moi. Et c'est dans cette opportunité d'interaction réside, je crois, énormément d'opportunités pour, pour grandir. Et ce, que ce soit avec son environnement social immédiat, euh, sa famille, ses amis, son contexte professionnel, les services qui nous entourent, l'environnement qui nous entoure. Et Internet, aujourd'hui, nous ouvre à des dimensions, je parle du numérique, à des dimensions incroyables. Parce que si on prend juste le monde francophone, bah en France, il y a 60 quelques millions de, de, de personnes, mais il y en a 183 millions dans le monde. Donc, ça veut dire que si vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui avait une passion, qui avait justement un talent en particulier, ben c'est incroyable comme le numérique peut vous ouvrir des portes et, et à partir de là, du coup, d'enrichir de, eh votre capacité à donner, c'est-à-dire à servir, que ce soit par, par des conférences, par du gratuit, par, par des choses qui vous passionnent, partager des choses, que ce soit de vos, vos dessins si vous aimez dessiner, la manière dont vous cuisinez, la manière dont vous parlez à vos enfants, la manière dont vous transformez telle ou telle chose, que ce soit un service euh, particulier que vous allez apporter une technologie un savoir-faire euh, une compétence une expertise et bien sûr autour de ça eh bien de de, de nourrir des, des personnes qui auraient envie euh, probablement d'aller plus loin ou vous-même de vous nourrir évidemment de, de programmes qui vous permettront de progresser dans des domaines que vous avez euh, même pas même pas imaginé au départ et c'est cette euh, cette richesse du numérique vous voyez qui, qui va nous ouvrir tellement d'options tellement d'opportunités alors après le choix évidemment c'est de pas se laisser envahir par un excès euh, de choses et je crois que c'est la qualité du positionnement que vous allez prendre, la qualité de la conscience des valeurs que vous voulez plutôt mettre en avant, euh, du projet vers lequel vous voulez tendre, euh, des compétences que vous voulez mettre plutôt en avant ou développer à travers évidemment les opportunités de rencontre. Et je crois que plus vous serez fin sur ces dimensions-là, moins vous allez vous laisser euh, envahir en fait, par euh, toutes ces opportunités et trouver les bonnes opportunités, les bonnes personnes, euh, les bons contextes pour, euh, pour évoluer. Voilà. Et le numérique, pour moi, c'est évidemment euh, euh, bah, une opportunité... Euh Incroyable. Quand, quand, quand je repense, il y, a, il, y a, il y a 30 ans, comment on travaillait. C'est pas que ce n'était pas bien, mais c'est fantastique aujourd'hui ce qu'on peut offrir comme confort, comme, comme dimension, comme, comme possibilité, justement, à travers ce numérique. Mais encore faut-il être clair sur son positionnement, sur ses valeurs, sur ses projets et sur les, les règles du jeu, sur l'intelligence de l'utilisation de toutes ces possibilités. Voilà, merci à vous, j'aimerais bien avoir votre avis, si vous avez envie de, de me partager un petit peu ici, euh, en, sous cette vidéo, vos, vos, vos, bah, vos, vos points de vue là-dessus, votre expérience, votre expertise peut-être, vos sentiments positifs, ou négatifs. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'interagir, et c'est la raison pour laquelle je fais d'ailleurs cette vidéo. Voilà, donc merci de vos interactions, et puis euh, au plaisir peut-être d'aller plus loin ensemble dans nos échanges. Merci à vous. Au plaisir.